Aujourd'hui, je vais vous entretenir de l'enjeu du développement durable dans nos territoires, la Guadeloupe et la Martinique en particulier, euh, avant euh, d'enchaîner sur euh, la mise en politique de euh, ce euh, développement durable. Je voudrais partir d'un constat euh, général, à savoir que cet enjeu a émergé sur euh, la scène publique et la scène politique assez tardivement euh, dans nos territoires pour une raison bien simple, c'est que pendant longtemps, notre démarche en matière de développement a consisté à essayer de rattraper le niveau de développement de l'Hexagone euh, en étant fort peu soucieux de la dimension environnementale qui constitue l'un des piliers majeurs du développement durable. Aujourd'hui, les choses ont néanmoins évolué puisque le discours sur le développement durable eh bien, euh, sature l'espace public et il est repris également par les décideurs euh, politiques. Néanmoins, la mise, en, la, la mise en politique de ce développement durable se heurte à un certain nombre de problèmes, d'obstacles sur lesquels je voudrais euh, attirer l'attention. Euh, D'abord, euh, il faut tenir compte de la complexité de l'architecture politico-institutionnelle de nos territoires. En effet, sur un même espace, celui de la Guadeloupe ou la, ou la Martinique, vous avez plusieurs niveaux de décision. Par exemple, la commune, les établissements publics de coopération intercommunale, les communautés d'agglomération de la Martinique, mais vous avez aussi euh, la région et le département de Guadeloupe, la collectivité territoriale de Martinique, auquel il faut ajouter bien sûr l'État, et l'Union européenne. Donc il y a à trouver une articulation pertinente entre ces différents niveaux de décision. Et puis il y a un deuxième problème, c'est la fragmentation de l'action publique en la matière. En effet, il y a beaucoup d'acteurs, donc les administrations que je viens de citer, mais aussi de parties prenantes euh, qui sont euh, concernées par l'enjeu du développement euh, durable. Et euh, là aussi, il faut euh, réfléchir à des espaces de coordination euh, de façon à pouvoir mettre en œuvre des politiques euh, efficaces. Donc là, nous sommes face à des difficultés euh, et, et j'ajouterai que euh, le développement durable euh, suppose également une forte implication de la population laquelle doit s'approprier cet enjeu. Or aujourd'hui, nous en sommes euh, relativement euh, loin pourquoi parce que euh, les perceptions euh, des euh, citoyens, les perceptions sont très nettement différenciées. Et donc ce sont des considérations euh, qu'il faut prendre en compte pour élaborer et mettre en œuvre une politique durable. Et j'observe, s'agissant des citoyens aujourd'hui, euh, qu'ils ont tendance à fonctionner un peu par délégation, à se retirer un petit peu de l'espace public en se contentant de renouveler périodiquement euh, les, le personnel politique à travers euh, les, les élections, euh, sans s'impliquer véritablement euh, dans l'action publique. Et euh, ce sont des activistes euh, qui euh, souvent euh, compensent euh, cette faiblesse de participation euh, de la part euh, des euh, citoyens. Donc, on voit aujourd'hui, pour résumer, euh, qu'il y a une prise de conscience très nette en matière de développement durable. Le périmètre même de cette notion a évolué pour tenir compte, euh, de, par exemple, de l'érosion ou de la nécessité de préserver la biodiversité, pour tenir compte également des, des, des crises et des enjeux globaux tels que le, le réchauffement euh, climatique. Donc tout le monde a pris conscience euh, plus ou moins euh, de euh, cette euh, nécessité. Mais de là euh, à... Euh, Élaborer et mettre en œuvre des programmes d'action efficaces et efficients dans ce domaine. Donc, il reste un pas à franchir. Et j'ajouterai que les difficultés d'appropriation de cet enjeu de développement durable par la population sont également très, très importantes. D'abord, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, une tendance à, à, à se retirer sur euh, son espace privé tout en étant extrêmement exigeant euh, à l'égard des, euh, des, des élus. Mais surtout, euh, il y a euh, des appréciations euh, qui diffèrent euh, en fonction euh, de, des usages que l'on euh, peut avoir euh, de... Euh, Certains, dans certains domaines. Je prendrai un, un exemple. Aujourd'hui, euh, à la Martinique, par exemple, il y a une pression très forte sur, euh, sur le foncier. Il y a des conflits d'usage euh, autour de, de, de, de la question euh, foncière entre ceux qui veulent, par exemple, installer planter des activités économiques sous telle ou telle portion du territoire et ceux qui considèrent que la préservation de l'environnement est avant tout prioritaire. Ce sont des conflits qui parfois peuvent dégénérer d'ailleurs et réactiver des affrontements qui s'inscrivent dans l'histoire même de, de, de la Martinique. On a vu au cours de ces dernières années euh, des tensions euh, socio-raciales euh, être Réactiver euh, autour de l'empoisonnement des de terres, par exemple à la chlordécone, ou encore autour de l'implantation de telle ou telle activité euh, dans la zone de, de, de, des mangroves. Alors, une piste pour faire en sorte que la population s'implique davantage qu'elle ne le fait jusqu'à maintenant, ce serait peut-être pour résoudre certaines surmonter certaines controverses sociotechniques, euh, organiser ce que j'appellerais euh, des forums hybrides euh, permettant euh, de croiser les points de vue, de croiser les savoirs, de croiser euh, les différentes formes de connaissances en étant respectueux euh, de la place de chacun. Il ne s'agit pas d'adopter d'attitudes surplombantes, mais de co-construire ensemble à, à, à travers ces forums hybrides. Et c'est la meilleure façon, à mon avis, de fortifier cette prise de conscience de l'importance de l'enjeu du développement durable dont j'ai parlé tout au long de, de, de cet enseignement. Tout ça pour dire encore une fois que nous avons réalisé des, des, des progrès dans le domaine de la mise en œuvre des politiques de développement durable mais euh, le chemin euh, qui reste euh, à, à parcourir euh, est quand même assez euh, long euh, pour qu'on euh, puisse peut-être infléchir, à défaut de modifier de manière euh, substantielle, euh, notre modèle de développement qui par ailleurs est euh, essoufflé. Donc il faudrait euh, faire en sorte que euh, ce modèle de développement puisse euh, intégrer euh, le paramètre du développement durable, je dirais même faire en sorte qu'il soit entièrement irrigué par ce paramètre du développement durable, de façon que l'enjeu même de développement durable ne soit pas dilué dans des actions qui se révèlent un peu trop dispersées.